Dans ma misère et mon péché, Ô oh, mon sauveur, tu m'as cherché. Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur. Accepte-moi, oh oui, tel que je, tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur, de moi J'ai faim, j'ai soif de ton pardon, et je l'implore comme un Tel que je suis, je viens à toi, Seigneur, papa. Je viens à toi, Seigneur, abonne-moi. Je ne saurais, Jésus t'offrit, qu'un pauvre cœur, l'ador. Seigneur nous bénisse richement, levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire dans le livre des psaumes au chapitre 62, psaume chapitre 62, nous lisons la parole du Seigneur, psaume chapitre 62, psaume chapitre 62, nous lisons la parole de Dieu.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 Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois. J'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté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 Moi ouais, je vis pour lui. Ouais. Oh oui, pour lui. De pouvoir entendre ce genre de chansons, mon Bénémeur Pâtivissant Seigneur, tu réjouis nos cœurs au travers des et les cantiques, mon Père Saint Nous te remercions vraiment de tout notre cœur Oh, combien nous sommes vraiment consolés d'être là dans ces lieux, Bénémeur Pâtivissant Sentant réellement ta présence parmi nous, Bénémeur Pâtivissant nous parlons, nous conduisons au travers des champs, mon béni, mes Père Saint-Dieu. Nous réjouissons davantage l'âme, mon béni, Père Saint-Dieu. Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir réellement chanter les chants de Sion réellement, Père Saint-Dieu, pour la gloire de ton Seigneur, mon Sauveur. L'ouange et honneur à toi pour tout le bienfait que tu nous cèdes de voir réellement aussi nous apporter, mon béni, mes Père Saint-Dieu. C'est vrai, tes bienfaits sont tellement innombrables, mon béni, mes Père Nous en sommes témoins, mon béni, me Père Saint-Dieu. Nous pouvons témoigner tous les jours, mon béni, mes Père Saint-Dieu, oh de ta bonté à toi, de ton amour à notre endroit. De, de ta patience à notre endroit. Et ta miséricorde dans notre endroit, pas du sang, et tes compassions à notre endroit. Seigneur, tu es vraiment particulier, Seigneur. Il n'y a point d'homme semblable à toi, mon bénémoine, pas du sang Oh, tu es vraiment l'unique, bénémoine, Père oh dieu Béni soit l'éternel notre Dieu. Que ton nom soit béni pour les dons merveilleux, Père Dieu, qui nous a offert, béni Père Saint-Dieu, d'être un peuple qui t'appartient. Oh Dieu, merci encore pour la vie éternelle, mon bénémoine, Pas du sans nous aussi. Oh Dieu, fais cadeau don, Père, pas Dieu. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants, Seigneur. Nous recevons cela avec beaucoup de, beaucoup de joie, bénémoine, Père du sans dieu Les considérations aussi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. En Aidez-nous encore davantage, mon roi, être taillé par toi, mon béni, Père Dieu. Être enseigné par toi, mon Père, Dieu. Être comme toi tu le veux, Seigneur. Non, pas comme nous le pensons, nous le voulons, pas Père Tubissant. Oh Dieu, depuis nous de tout, Bénémois, pas Tubissant. Prenez-nous être habillés par toi comme tu le veux, Bénémois, Père Tubissant. Oh Dieu, ta nature à toi comme nous l'avons entendu, Père. Sois béni, mon pas Père Tubissant. Oh oui, Père Saint. Sois glorifié encore ce soir. Merci pour chaque frère et aussi chaque soeur, encore nos enfants, nos petits-enfants, Bénémois, Père Dieu. Ton peuple qui est aussi rassemblé à différents endroits, pas Père Tubissant. Il soit aussi béni, Père Saint. Merci pour le pardon de nos péchés, pour la force de la santé de nos problèmes, Père Tubissant. Que ton nom soit béni, mon roi, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de jésus christ Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Oui, nous voulons chanter pour sa gloire. Oui, de tout notre cœur et, et lui dire combien il est bon pour nous. Pour tout ce qu'il fait à un autre endroit. Qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie. Qu'il vous donne la bonne santé. Qu'il vous donne aussi ce que votre cœur désire. Le Seigneur prend plaisir à nous bénir et aussi à nous fortifier et surtout aussi à, à, à nous conduire. Parce qu'il hein, aime nous conduire effectivement parce que nous sommes le troupeau de son pâturage, que sa main bénit et conduit aussi. Nous nous résistons de ce qu'il nous a encore donné un jour comme celui-ci. Nous devons aussi saisir chaque occasion que Dieu nous donne parce que nous devons racheter le temps réalisons et nous comprenons aussi la grâce qu'il nous a accordée de voir que vraiment que les choses ne vont plus être pareilles et que la manière dont le monde est en train de pouvoir avancer il ne faut plus de distractions parmi nous et pour nous mêmes aussi parce que c'est une grâce que Dieu nous nous accorde ce que nous puissions avoir la connaissance de ce que Dieu est en train de pouvoir faire et aussi de ce que le Seigneur, notre Dieu, a déjà eu à pouvoir aussi montrer pour le temps à venir en réalité comment les choses seront et nous sommes aussi témoins de ce qu'il a eu à pouvoir faire dans les temps passé et qu'il a eu à pouvoir aussi tenir en réalité aussi ses propres promesses. Il est le Dieu de, de sa parole et il nous a aussi confirmé cela en disant que les cieux et la terre passeront et ça aussi c'est la vérité, Mais mes paroles ne passeront point et nous le remercions pour ce qu'il fait et surtout aussi pour cette ferme assurance qu'il nous donne en tant que que son peuple, pour que nous ne puissions pas être flottants, euh, trouvant des doctrines, être instables dans euh, notre façon de pouvoir marcher avec lui, mais que nous puissions avoir la certitude, et effectivement, des choses que le Seigneur, notre Dieu, lui a eu à pouvoir aussi annoncer. C'est pour ça que nous voulons vraiment, et nous supplions Dieu, et nous lui implorons la grâce de nous mais qu'il soit avec nous, qu'il nous parle lui-même. C'est pour le bien de tout un chacun de nous, parce que ces hommes ont eu à pouvoir nous faire une déclaration assez importante, parce qu'ils en savaient réellement aussi l'importance lorsqu'ils pouvaient déclarer qu'en disant que ce n'est pas en suivant les fables habilement conçues. Ah, C'est ça, en fait, effectivement, aussi, dans ce monde dans lequel nous sommes, effectivement, comme la religion a tellement une ampleur, effectivement, et dans l'esprit des hommes, effectivement, ils ont eu à pouvoir maintenant laisser plus place à la religion que plus à la foi, la foi, effectivement. Alors, ils peuvent réellement aussi, non seulement aussi, mais ils sont susceptibles à pouvoir apprécier plus les fables que la réalité des choses qui concernent Dieu. Parce que vous pouvez remarquer qu effectivement, que jamais l'homme n'a aimé Dieu. Oui, c'est pour ça qu'ils en sont fabriqués des mythologies. Hein avec des divinités tout à fait étranges. Et ils ont apprécié cela, ce même donné, de tout leur cœur. Mais quand le Dieu véritable leur a été apporté, alors c'était difficile de pouvoir réellement aussi s'y accrocher et y vivre. Alors, dans le livre de Luc, je voudrais que nous puissions lire ensemble. Vous connaissez cette écriture-là. Luc au chapitre 24. Et nous pouvons lire à partir du verset... Euh je souhaiterais qu'on... Oui, à partir du verset... si je prends 13, c'est quand même un peu plus long, mais vous connaissez déjà. Et euh, verset 18, je vais quand même lire un peu plus. Il dit, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci Quoi leur dit-il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 Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées, s'étant donc rendues des grands matins au sépulcre et, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Amen. Amen. Notre Père, Céleste, notre Dieu, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous nous tenons devant toi, ton trône de grâce, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu, pour te remercier pour les privilèges que nous avons de pouvoir lire ta parole, Seigneur Jésus, et ce que tu as eu à pouvoir faire et combien tu as conduit des hommes par le Saint-Esprit à, à mettre par écrit les choses qu'ils ont eu à pouvoir aussi prendre part et vivre cela, mon bénévole Père pour que cette parole, mon bénévole Père Puissant, ce que tu as eu à proclamer, ce que tu as eu à pouvoir faire, puisse aussi nous atteindre aussi dans ces temps dans lesquels nous vivons. C'est merveilleux, Père. Tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas un livre dans le monde qui peut être comparé à ta parole, à toi, la Bible, Père. Seigneur, elle a été conservée pendant des siècles, mon bénémoine, Père Tibissant. Son autorité est restée toujours, Père le même, mon mes Père. Nous rendons gloire à ton nom. Ce soir encore, nous te disons merci d'avoir ouvert nos yeux, Père, au Dieu, d'avoir aussi touché encore nos cœurs pour que nous puissions avoir cette prière, voir aussi être conduits par toi comme tu as conduit aussi ceux-là qui étaient à toi, mon mes Père. Nous voulons saisir cette occasion pour te dire combien nous t'aimons aussi, Père. Sois béni pour cela et sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié au nom de jésus christ Amen. Au vos vous asseoir. Ce sont donc là les déclarations qui sortent effectivement aussi de la bouche de, de ceux d'eux-là, des disciples effectivement, qui étaient attristés de la situation qui s'est passée effectivement à, à Jérusalem et, et dont l'autre personne qui si s'était joint à eux a commencé à pouvoir leur poser la question, mais pourquoi êtes-vous si triste De quoi vous vous entretenez-vous ainsi parce que je crois que ce jour-là, normalement en Israël, à Jérusalem, spécialement, enfin, et, et, il s'est passé quelque chose qui, dont tout le monde était donc au courant. Et, et Parce que toute la ville entière était quand même saisie par cet événement, puisque le gouverneur lui-même, donc, il avait pris part, ce qui veut dire que c'est le gouverneur qui a pris part, et puis tous les sanédrins hein, tous les sacrificateurs, tout, tout le religieux en fait, il avait pris part avait pris part à quoi Mais à un rapport avec un homme. Et cet homme-là, c'était un homme qui dérangeait beaucoup. Et, et, et, et ils avaient pris la décision parce que personne ne pouvait dire qu'ils <rire> n'était pas au courant. Parce que la, la ville entière, et puis si... Euh, la tête de la politique, effectivement, que le gouverneur a eu à pouvoir maintenant être dans cette situation-là pour pouvoir prendre des décisions et que toute l'Église, effectivement, les religieux étaient là, c'est que personne ne pouvait être ignorant de cela. D'ailleurs, avant même qu'on arrive à cela, avant cela, on parlait effectivement de, de cela ainsi. Donc. Donc, ce qui veut dire que, normalement, personne ne pouvait, euh, être ignorant, parce que, il devait y avoir un, probablement, un principe de rejouissance dans certains lieux, dans certains endroits, où les sacrificateurs et tout ça, où les sanérins étaient heureux, parce qu'ils ont obtenu l'objet, ils, ils ont, atteint leur objectif, effectivement. C'était que, c'est Jésus qui est dérangé, en fait, leur, leur façon d'être, effectivement, qu'ils avaient déjà établi par tradition, et il est dérangé, il fallait qu'on puisse l'éliminer. Ils ont cherché par tous les moyens pour pouvoir qu'il soit éliminé, ils, ils pas, eux-mêmes les ou les tuer parce qu'ils allaient enfreindre la loi. Et ils ont trouvé l'occasion avec euh, Ponce Pilate, effectivement, pour que Ponce Pilate prenne aussi la euh, charge, effectivement, pour qu'il euh, les en débarrasse, effectivement, ces Jésus. Maintenant, vous pouvez comprendre, effectivement, pourquoi, quand les, les vites enfin les sacrificateurs sont venus vers Jean, pour être baptisé, c'est que les gens peuvent se connaître, pour être baptisé, tout ça, parce qu'il a vu cela, je crois que les pharisiens, les tout cela qui pouvait venir, effectivement. Vous savez, il est dit, il est dit, effectivement, il dit, mais qui vous a appris? D'abord, race de vipère. Donc, déclarer des gens qui sont des religieux, des gens vraiment qui tiennent effectivement les temples et tout ça, et les synagogues, et les gens qu'on voit zélés dans les choses qui sont des dieux, effectivement. dont la population entière, effectivement, avec comme référence, mais d'une référence avec avec un respect extraordinaire, les traités, les appeler de race des vipères. Ça veut dire que c'était le fils du malin et ça, je crois que personne ne pouvait arriver à pouvoir l'admettre. Il dit, mais c'est pas possible, cet homme ici s'est trompé, mais il s'était pas trompé. Parce qu'il a dit que c'est lui qui m'a envoyé baptiser, c'est-à-dire qu'il est avec lui. Donc, s'il si les a appelés race des vipères, eh bien, on voit que tout au long des... On va peut-être parler une fois, je pense de cela. Tout au long du cheminement, même quand le Seigneur lui-même a été baptisé, qu'il est parti, il a commencé à prêcher, effectivement, il est appelé toujours cela. Comme vous, vous savez, la manière dont ils étaient, effectivement, comment il a eu à pouvoir nous le décrire. Donc, fils de la gêne, vous connaissez, non Vous vous souvenez Amen. Et maintenant, on peut voir, qu'effectivement, qu ils avaient quelque chose de pas très bon à l'intérieur. Oui. Parce que, comme il s'était donc accroché à, à ces Jésus, il en voulait, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte. Ah, mais je pense que vous vous rendez compte. Il, il, il, il en voulait, des ne voulait pas des Jésus. Mais on sait toujours quand même poser la question de savoir, mais qu'est-ce que ces Jésus leur avaient fait? C'est ça, mon frère et ma que nous devons tous nous poser aussi la question. Qu'est-ce que ces Jésus leur avait fait pour qu'ils puissent chercher même à aller lapider avec des pierres pendant tout ce temps, pour qu'ils puissent chercher partout parce qu'il dit mais ils cherchaient comment les, les, les, les, les tuer parce qu'ils voulaient les faire mourir. Là, on peut aller plus loin encore. On retourne plus loin dans la Genèse quand Adam et Eve sont sortis du jardin d'Aden, ils avaient eu un enfant, deux enfants, donc Caïn et Abel. Oh, regardez, frères et sœurs. Abel n'avait jamais rien fait. Mais il y avait son frère, son frère Caïen. Caïen so, faisait des plans dans sa tête pour pouvoir tuer Abel. Vous voyez d'où ça commence, hein? toujours dans la Genèse, le commencement de tout là-bas. C'est là, là qu'on voit les semences qu'il y a dans les gens en fait. Les esprits qu'il y a dans les gens. La Genèse nous montre beaucoup de choses en fait. Et on voit qu'effectivement que là, il s'est passé quelque chose. Quand il, a, il en avait en lui dans son cœur effectivement les désirs il en voulait à, à, à Abel mais, mais d'une colère d'une haine féroce jusqu'à ce que Dieu vient lui-même lui dire vous vous souvenez quand même mais que le péché pour se, se coucher à la porte vers toi mais toi domine effectivement parce que oui on, on, tu veux, ne le fais pas c'est quand même ton frère mais non, non, non, non, non, non, non, Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, mon frère et ma soeur, être têtu, c'est quand même pas une bonne chose. Un fils de Dieu et une fille de Dieu ne peuvent pas être têtu. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Les enfants de Dieu sont doux, paisibles. Et quand leur père parle, il n'y a pas de révolte, effectivement. C'est tout quand la parole de Dieu qui met... Quand on parle de la parole, c'est que Dieu a parlé. Dieu te parle, effectivement. Il n'y a pas de révolte, effectivement, dans le cœur. C'est important que nous comprenions ça. Parce que ça va commencer aujourd'hui, on voit la Genèse. Donc Dieu lui-même, c'est quand même... Que Dieu me parle, moi, mais je vais commencer à pleurer. Dieu vient, il ne te parle pas, mais ça ne le fait pas, et tu continues à pouvoir le faire. Parce que là, on voit, je crois que c'est dans Genèse, non Et regardons vite un peu Genèse, chapitre 4, évidemment aussi. Quand. Nous voyons que aussi que Genèse au chapitre 4, je pense. Ah ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Regardez d'abord comment on nous montre les choses ici. Adam connut Ève, sa femme, 4 versets 1, elle conçut et enfanta Caïn, Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'éternel. « Et enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, et Caïn fut donc laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. » C'était la chose qu'il trouvait le meilleur pour offrir à Dieu. Selon sa vision, selon sa façon de voir, selon ce que nous voyons, selon ce que nous pensons, nous pensons que ça, ça va plaire à Dieu. Or Dieu il ne se plaît pas à des choses comme nous, ne le voyons. C'est ça c'est ça le grand problème, mon frère et ma soeur. Et il a donné effectivement ce que lui pensait. Et Abel, de son côté, en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc Dieu a agréé Abel. Amen. Abel n'a fait que ce qui devait être fait. Et il a fait de tout son cœur. Alors maintenant, écoutez bien. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Vous comprenez En que cas, les gens peuvent dire cela dit, mais vraiment, comment Dieu peut-il faire comme ça et, et, et, et, et Dieu, les dieux, quand même, il, lui, il regarde celui-là quand même, il étaient quand même né d'une même, même, même mère. Hein ça, vous savez, non et Abel, tes deux frères, nés d'une même mère. Et puis ils sont allés et pas Caïen n'est à, à, pas allé adorer Astarté ou Bal adorer l'éternel est-ce que vous comprenez Abel aussi il est allé aussi adorer ah. mais on nous dit que les seigneurs lui vous savez c'est pour ça que nous comprenons que ce n'est pas avec nos sentiments qu'on peut toucher les cœurs de Dieu en fait Oh non ne pensez jamais que, puisque je vais faire comme ceci, et parce qu'il s'y ferait par cela, par cela, qu'il ce moment-là que Dieu va vraiment me trouver agréable à lui. Non, monsieur. Il faut jamais oublier. C'est pour ça que, que Dieu nous aide. Nous devons vraiment toujours être attentifs dans les scènes d'écriture. C'est vrai, si, si nous nous laissons, il a dit lui-même quelque part en disant qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Si simplement nous sommes enseignés par le Saint-Esprit, ce sûr et certain, ben nous serons toujours agréables à Dieu. Parce que nous ne ferons pas ce que nous pensons être bien aux yeux de Dieu. Nous ferons ce que Dieu pense que ce sera bien à ses yeux. Vous vous souvenez dans les Saintes Écritures, je pense, dans les livres des Éphésiens, au chapitre 2, je pense quelque chose, c'est sur -il esprit il mais il dit que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi, ce n'est pas par les heures pour que personne ne puisse. Et, et, et puis il nous dit quelque chose, quelque chose de très important, comme nous l'avons lu, de, ayant, donc été, ayant, ayant donc été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que nous sommes appelés à voir pratiquer, que Dieu notre Dieu avait préparé d'avance, pour que nous le pratiquions. Donc ce sont des choses que Dieu n'a gré que les choses qui sont faites selon sa propre volonté. Et que Dieu nous permet de pouvoir faire des choses que lui a déjà préparées pour nous. Est-ce qu que je ne sais pas si vous comprenez Bon, regardez bien. Abel, Kayan, ils ont donc, sont donc partis offrir à Dieu effectivement l'offrande. Et humainement parlant, quand on peut regarder en tant qu'être humain, c'est pour ça que nous devons voir que nos pensées, il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. C'est pour ça que, comme nous le disions tout à l'heure, être têtu, être révolté, ce n'est pas la nature d'un fils de Dieu. Mais c'est cela qu'il faut faire très attention, parce qu'on a l'impression qu'on l'est, mais c'est ce qui sort de nous, en fait, qui montre que nous avons un souci quelque part. Les deux sont donc partis pour aller adorer le seul Dieu. Et ça doit vous rappeler quelque chose, frère et sœur. Je dit, mais <coughs> tu crois donc qu'il y a un seul Dieu C'est écrit, hein Dans Jacques, je pense, hein « Tu fais bien !» Mais les démons le croient aussi. Bien sûr et certain. Ils sont tous les deux allés vers ce même Dieu pour pouvoir lui offrir l'offrande. Et voilà que c'est quand même humainement parlant, quand on se regarde dans dit mais quand même deux personnes qui viennent avec autant d'empressement et de joie pour offrir quelque chose, effectivement... Ben, tu agrées une personne et tu n'agrées pas l'autre alors on dit quand même, on sait on court vite, on, on sait que Dieu est amour <rire> et oui, Dieu est vraiment amour Mais c'est là que nous disons que il faut que nous connaissions l'éternel que nous sachions vraiment qui est Dieu et qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il attend de ce que nous, de nous en fait parce que on parle vite, il est amour alors on peut se permettre tout ah, c'est ça le grand problème. Si, Dieu, Dieu est amour, en fait. Mais, mais Dieu est un Dieu qui est exigeant. Et là, ses exigences. Ah oui, c'est pour ça que nous devons jamais nous permettre de pouvoir penser que oui, au lait au ciel, on va aller comme ça. Non, monsieur. On peut bien se sentir bien. Mais oui, bien sûr. Mais il faut quand même savoir qu'aussi longtemps que nous ne faisons pas ce que Dieu veut, ça peut être bien ce qui nous paraît à nos yeux, mais nous ne pourrons jamais atteindre. C'est pour ça que ne vous satisfaisez pas vous-même en fait. Ne prenez pas une complaisance en vous-même. Une satisfaction de vous-même. Je cesserai de le répéter, la Bible nous fait savoir que l'Esprit de Dieu doit toujours rendre témoignage. Pas toi-même. Tu t'es satisfait de trop dire, ah parce que j'ai fait, parce que je crois que. Alors je sais que je suis à Galois Dieu. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Mais... <rire> Rien n'était aussi de la même. <rire> Bien sûr. Il est parti, il disait, mais je vais adorer Dieu, je vais donner ça, effectivement, à ces dieux en réalité. Et Abel aussi est venu avec les siens, il a donné. Mais on a dit, que, effectivement, que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et aussi sur son offrande. Mais sur l'offrande, effectivement, il est dit, hein? je crois que c'est cela aussi. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïen et sur son offrande. Donc sur la personne et sur ce qu'il offre. Ah oui. Donc, s'il si accepte le vol, s'il a porté la personne est favorable pour lui, donc, agréable à ses yeux, et s'il n'accepte pas, et la personne non plus, n'est pas dans la condition. Comment est-ce que Dieu peut arriver, à, quand même, à pouvoir avoir une telle réaction Il devrait donc arriver. C'est pour ça que souvent nous confondons beaucoup de choses, frères et sœurs. Et, et nous, nous, nous entendons dans les scènes écritures la Bible qui dit que, autant de la grâce, je t'exaucerai. Parce que nous sommes dans une période, comme l'apôtre Paul l'a dit, la période favorable. Eh oui, parce que <rire> ce n'est qu'un temps limité où Dieu peut supporter des choses, en fait. Ah ben oui, ah, vous pensiez que non, on va tout le temps danser comme ça. Non, monsieur, c'est un temps, la grâce a commencé et va s'arrêter. Donc, quand cela s'arrête, mais c'est à ce moment-là que sa colère, parce qu'il y a quelque chose maintenant, c'est important ça, qui retient cette colère, c'est le sang. Ah oui, c'est le sang, ce sang qui a été versé pour toi et pour moi. C'est pour ça que nous avons le pardon, à cause de ce sang. Mais au moment où le sang est enlevé, mon frère, ma soeur, Dieu ne même pas pitié de toi ce qui fait que il est pitié, c'est ce sang-là qui est là. C'est pour ça Jésus-Christ est tellement important. Mon frère et ma soeur. Les gens ne comprennent pas pourquoi on parle de lui qu'il est tellement... c'est nécessaire. Vous pensez que c'est une histoire qu'on répète pour vous faire plaisir. Dans la... Non, c'est parce que vous ne voyez pas la profondeur. Pourquoi ces hommes ceux qui l'ont servi ont donné leur vie à cause de lui Parce qu'ils ont vu son importance. C'est temps, un temps favorable. Où tu peux venir à Dieu... et frère, Vous voyez Bon, bref. enfin bon. Venons ici parce que les temps nous file vite. Et regardez bien, alors les deux, les deux personnes qui ont venues offrir l'offrande, Dieu dit qu'il a créé l'offrande l'un, qu'il a refusé aussi l'autre. Parce que celui-là, il n'en veut pas, effectivement. Mais il est un Dieu d'amour. Il devait laisser venir, effectivement. Vous, vous, vous n'avez jamais remarqué une chose. S'il vous plaît, si vous pouvez prêter attention un tout petit peu, c'est bon pour que vous puissiez voir ce que Dieu nous est là, parce que vous puissiez voir un tout petit peu avant de partir à la maison. Vous n'avez jamais remarqué une chose frère et ça Pour que vous puissiez voir, quand je parlais tout à l'heure, vous me regardez, regardez une chose. Vous vous souvenez dans Matthieu, au chapitre 5. Le Seigneur Jésus Christ dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Vous vous souvenez Mais moi, je vous dis, si on ne te fera pas la joue droite, dans la joue gauche, gauche, qui vous a dit d'aimer vos, vos ceux qui vous aiment, mais ayez votre ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez même vous. Est-ce que vous comprenez? Non, non, non, vous n'avez pas compris. <rire> oui, oui, oui. Aimez vos ennemis. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'était pas bon, qui n'était pas favorable, aime le. Ça, c'est le temps de la grâce. Mm -hmm. Et vous n'avez pas prêté attention, à l'équité Dieu a tant aimé le monde, que ce soit le méchant. Oui. Vous l'avez lu, non Matthieu chapitre 5. Votre Père fait bien lever les soleils, aussi bien, parce je veux dire, sur les bons que sur les. Oh. Mais sûr que oui. C'est sûr et certain cela. Nous sommes dans une période où nous devons être très reconnaissants à ce que le Seigneur a dit, aille à pouvoir faire nous alors ici donc nous et les deux sont venus et dieu a accepté l'offrande de l'un la personne avec son offrande et de l'autre côté il a refusé son offrande celui-là et même la personne et on dira que Dieu est injuste il n'est pas injuste non c'est pas l'injustice de Dieu en fait dieu ne peut pas être injuste Dieu est juste mm -hmm. Parce que plus loin, nous voyons que l'Écriture nous donne encore plus de lumière. Il nous dit une chose, parce que vous avez remarqué comment Dieu a eu à pouvoir parler à Caïn Nous ne l'avons pas lu, hein. Mais regardez ce qu'il dit ici. Le verset suivant dit, mais il ne pourtant un regard favorable sur Caïn sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut donc abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Vous entendez ?« Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn s'égéta sur son frère Abel et fit quoi eh bien, Abel n'avait rien fait de mal. Il n'avait pas posé de problème à Caïn. À, à non. Ils ont offert l'offrande. Dieu a grillé l'offrande d'Abel. Mais c'est Caïn maintenant qui fut irrité dans son cœur. Il en avait contre, effectivement, qui ça, Abel, parce que Dieu a aimé Abel. Il a accepté son offrande. Et voilà. Ici, c'est. verset l'Éternel dit à Caïn Vous dites très bien, où est ton frère parce qu'il lui rappelle quand même que Abel, c'était quand même ton frère. Est-ce que vous suivez La Bible dit, en rapport avec ce Seigneur qui dit il est venu chez les siens. C'est écrit comme ça, non Il est venu chez les siens, il n'est pas venu chez les autres, mais chez les siens, chez ses frères. dit mais Où est donc ton frère Abel Ton frère Abel, il répondit, écoutez bien, je ne sais pas. Et puis il continue en disant, suis-je les gardiens de mon frère <rire> Mais toi, qui dirais-tu C'est ça le problème. Qu'il fasse ce qu'il a envie de pouvoir faire. En fait, nous, nous devons veiller les uns sur les autres. Quand tu dis que je n'en ai rien à faire avec ce frère, avec cette soeur, pose-toi un peu la question de quelle nature tu as au-dedans de toi c'est qu'on lui a posé la question, mais, mais vous savez, je allez arrivé, Rien, bien. Dieu lui a dit, mais dit mais où est ton frère, Abel, ton frère, Abel Il dit, moi, je ne sais pas, et puis je n'ai pas le temps. Et puis il répond en disant, mais suis-je moi le gardien de, de mon frère Vous voyez, mon frère, ma soeur, l'Évangile a toujours dit la vérité. Un fils de Dieu, une fille de Dieu ne peut pas être insensible à la douleur de son frère. La douleur de sa sœur, il se regarde, Nous l'avons entendu, non? Il ne rêve pas ses propres intérêts. Mais observez-vous, frères et sœurs, qu'est-ce que vous produisez en une journée aujourd'hui? Avez-vous pensé combien de fois à votre frère et sœur, vous, vous êtes même mis à genoux pour prier pour lui, pour cela? Vous prierez seulement pour vos enfants, les frères et sœurs qui sont en mode, mais ceux-là qui sont, qui sont pas d'accord avec toi. Combien de fois as-tu prié pour eux? et ceux-là même qui, qui, qui, qui, auquel bon tu, tu n'as même pas envie de pouvoir le voir et tu ne le vois pas à l'assemblée combien de fois as-tu cherché à pouvoir savoir comment elle va, comment est-ce qu'elle va est-ce que tout va bien avec à cette personne effectivement combien de fois as-tu cherché c'est toujours dans la genèse comprendre cela. Combien de toi, de fois tu cherches, effectivement, tu cherches seulement celui que tu appelles tous les jours. On a dans notre repère, effectivement, parfois quatre numéros qui elles sont 24 même En une, en une semaine, donc il n'y a que ceux-là, par exemple. Mais les autres numéros sont cachés quelque part. N'as-tu que deux, trois frères dans l'Assemblée Voyez-vous, c'est ça le grand problème en fait. La Bible dit qu'il n'y a pas un esprit de parti. Vous ne vous téléphonez qu'avec un groupe. Je vous vous envoyez que les messages avec un groupe. Mais et les autres frères ici Combien ils sont là, pendant exemple, cet Les autres qui sont peut-être en connexion, vous main, combien de fois avez-vous pensé à eux Oh frère, ça fait tellement. Ils seront contents de dire Ah sœur ou frère, tu as pensé à moi Mais oui, c'est ce que Dieu a fait de moi. Toute les jours, toujours en colère contre un frère. Mais tu oublies que tu dois faire du bien aux autres frères et sœurs. Le diable est tellement rusé. Il va te mettre un, un, une personne là qui t'a quitté pour aller, tu vas penser tout le temps. Mais c'est comme ça qu'il est mais de la personne, nous gloire à Dieu, il est bon, j'ai prié pour lui, je vais penser aussi aux autres, je dois penser à mon frère, je dois penser à ma soeur, même s'il m'a fait du mal, pense à lui, prie pour lui, parce qu'on doit, non, non, c'est vrai frère, je ne sais pas comment parler, mais ça se change, chez vous, vous n'êtes pas unis, c'est divisé, on sent que vous êtes là. On l'a entendu ici, même pour dire bonjour, ça n'a pas changé. Vous êtes toujours en fait en retrait. Dis bonjour aux gens. On vous, ne on vous force pas, mais c'est pour que la, la, la, la vie de Christ qui est en vous soit ravivée. La flamme soit ravivée. Mais si ça ne te ravive parce que tu es du malin, ce n'est pas possible. Là. Que Christ t'appelle, que te montre effectivement qu'il aime ton prochain. Non, tu restes en barrière. Et puis tu peux... C est, c est, c est, regarde là. Il a offert son offrande à Il s'entendait il ah, je vais, je vais lui dire, mais c'est bien, mais il dit, mais je déteste même vos cantiques que vous chantez. Ça ne sert à rien. Parce que je parle, ça ne rentre pas. Comme il a parlé à Cayenne à, à, à, à, à, à ici. Ça, ce qui me touche, moi, c'est que je vois que Dieu du ciel, il vient de parler à quelqu'un. Enfin mais mon frère, mais, mais je, je tomberai à genoux. Et puis tu, tu répliques à Dieu. je ne sais pas. Je suis des gardiens de mon frère. Oh. Mais c'est comme ça que vous le faites sans vous rendre compte. Une hein. petite voix qui te parle à fait, moi c'est le Seigneur. Ah mais qu'est-ce que j'avais dit Et tu mais... as déjà Ah qu'est-ce que moi j'ai fait avec ce frère-là De toute façon, il est embêtant. Bon. Ah, et bonjour marie -Jeanne. Parce que vous connaissez bien Marie-Jeanne. Mais celui que Dieu te rappelle pour savoir comment il va à la bouche chercher chercher, avoir de ces nouvelles, effectivement, c'est important, nous devons... Et je vais continuer vite, rapidement. Nous devons nous soucier. Les... Frères et sœurs, sortons de ces démons. De... Malgré que Dieu parle, vous restez toujours dans vos histoires. Il faut une délivrance, frères et sœurs. Ce n'est pas possible. ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne voulez pas dire « Oh, Dieu est mauvais. » Non, Dieu, il est toujours bon suis-je le gardien de mon frère Oui, moi, je suis le gardien de mon frère. Eh ah bien, oui. Je dois aussi veiller sur mon frère. Quand tu n'es pas bien, effectivement, je dois savoir ce qui ne va pas pour savoir si, à mon niveau, je peux lui apporter de l'aide. Nous devons nous soucier, les saints. Tu te souviens simplement de la, de, la, de la nourriture de ta maison, de tes enfants, de ta mari, tout ça. Rien que ça, les autres, tu penses même pas. Frère, quand tu manges quand même, vous savez, quand nous prions, quand nous prions, qu'est-ce que nous demandons à Dieu aussi de se souvenir de ceux qui n'ont pas. Mais quand tu te fait souvenir que, quand même, il y a un frère, peut-être qui n'a pas, tu ne penses même pas à l'appeler. Ça, c'est quelque chose que, oui, que, quelque chose que nous, nous devons avoir en nous. Parce que nous offrons l'offrande à Dieu avec beaucoup de joie. Je vois ici, gloire à Dieu, Dieu oh, que Dieu te bénisse richement, qu'il te bénisse pour les dons. Moi, je crois en Dieu, tout le monde. Alléluia. Mais quand nous sortons, nous croyons en qui mais, mais, mais c'est vrai, réfléchissons, frères et sœurs. On est rue, on danse, effectivement, et on sort, pom, pom, pom, pom, on, rappe, on reprend nos manteaux noirs. Avec les capuchons noirs. C'est fini, ça veut dire que ce sont des démons. Vous savez Avec les noirs noirs, bref, c'est simplement une expression pour dire. Mais frères, on retourne, effectivement, à la case de départ. Chacun fait son chose. À... Mais frères, ils étaient, ils étaient ensemble hein. Il mettait tout en commun. Ce qui veut dire que chacun cherchait comment voir comment l'autre, effectivement, on se souciait des uns des autres. Ça ne veut pas dire que moi, je dois attendre seulement qu'on se soucie de moi. Toi aussi. Ah, moi, on ne me visite pas. Mais quand même, toi aussi, va visiter quand même les autres. Moi, on ne me téléphone pas. Mais toi aussi téléphone les autres. Il ne faut pas attendre seulement qu'on fasse quand même. Ce qui est l'évangile, c'est pour que toi, tu sois aussi quand même la personne qui commence. Fais-le. Il ne peut pas appeler. J'appelle. Oh, dans cette assemblée, personne n'appelle. Moi, je ne m'appelle pas, il s'appelle Martre. C'est vrai. Gloire à Dieu, j'ai entendu l'évangile. Gloire, à le Seigneur a parlé, mais toi. Mais il t'a parlé aussi, puisque tu n'appelles pas les autres. Est-ce que vous comprenez oui. Alors, regardez bien. Alors quand on lui a parlé, Gaïa <rire> a eu à pouvoir déclarer. Mais vous avez remarqué, frère et soeur, que dans les scènes Écritures, plus loin, on nous fait savoir une chose qui est très Pour que nous comprenions pourquoi Dieu a grillé Abel et pas Gaïa. Parce que Dieu savait très bien qu'en fait, d'abord, l'offrande des Caïens n'était pas conforme à la volonté de Dieu parce qu'il ne pouvait pas offrir à Dieu ce que Dieu attendait parce qu'il ne s'intéressait pas aux choses de Dieu. Vous ne pouvez pas dire, oh, frère, quand même. Non, non, non, non. Dieu nous montre quand même effectivement la nature de la personne. Caïen ne s'intéressait pas. Il était assis comme comme met à l'assemblée, comme ça. On prêche la parole, il l'entend, mais il a ce business dans sa tête. Dieu a beau lui parler, effectivement, non, c'est le business qui passe dans la tête, effectivement. et bien, quand il sort, c'est toujours son business, toujours pointu dans son business. Frère, mais comment veux-tu que Dieu puisse se réjouir en toi c'est pas possible. Mais Abel, c'était différent. Abel n'était pas dans son business, il était dans le business de Dieu. Il pensait toujours à Dieu. Vous bien mais comment Oui, mais frère, c'est vrai. Parce qu'Abel, il a reçu la révélation. Tu peux pas recevoir la révélation, c'est pas en son pas de Dieu. Non c'est Quelque part, il était quelqu'un qui était conscient. Vous savez, vous savez c'est Dieu pour nous parler de Noé, de Noé, noé marcher avec Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Abel, c'était pareil. Ce n'était pas quelqu'un qui avait. Non, non, non. Il s'est consenti. Les choses qui étaient de Dieu, parce qu'il est. Pourquoi Il était un fils de Dieu. Il aimait Dieu. C'est vrai. C'est pour ça qu'il prenait plaisir aux choses qui concernent Dieu. Et ça, quand quelqu'un prend plaisir à ce que Dieu dit à ce que Dieu fait la preuve ce que, avec Aïe, quand Dieu a dit, il n'en prend même pas plaisir mais quand c'est Dieu qui parle effectivement, lorsque nous sommes quand même intéressés par les choses de Dieu vous vous souvenez, nous l'avons dit dans les scènes d'Écriture dans toujours Matthieu chapitre 13 vous vous souvenez, votre attention s'il vous plaît, vous partirez tout à l'heure qu'est-ce qui s'est passé, il a parlé en parabole la foule était là N'oubliez jamais ce que vous entendez, frères et sœurs. Parce que le ciel, c'est un endroit qu'il ne faut jamais rater. Si vous le ratez, c'est votre responsabilité. C'est que Dieu ne vous a pas refusé le ciel. Personne ne peut dire qu'en tout cas, moi, tu vas en enfer. Non, non, non, non, non. Dieu t'a pas créé... Écoutez d'abord très bien, s'il vous plaît, frères et sœurs. Dieu n'a créé personne pour l'enfer. Je voudrais qu'un prédicateur vienne me montrer où il est écrit que Dieu a créé telle personne pour l'enfer. Non, l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Bien sûr, c'est écrit dans les scènes d'Écriture. C'est pour ça que l'enfer existe, effectivement. Mais c'est toi, qui vas en enfer, parce que tu le veux. Il, il, il est venu, frères et sœurs, il est mort pour toi. Pour que tu n'ailles pas en enfer. Bien sûr, c'est vrai, ça. Dieu a tant aimé le monde. D'ailleurs, c'est écrit dans les scènes d'Écriture que... Okay. Sa volonté, c'est que, que tous périssent. Donc, qu aucun, quand Dieu dit ça, Dieu dit la vérité, non, qu'aucun ne périsse. Donc, Dieu ne te veut pas en enfer. Que tous reviennent à la repentance. Parce que vous êtes là, oh oui, il y a des enfants, des dieux. Non, non, non, non, d'abord, comprends qu ceci, que l'enfer n'a pas été créé pour des enfants. Pour non, pas la cré... Dieu a aimé sa création. Il ne va pas créer la création et puis il dit, bon, je mets l'enfer pour. Non, non, non, non. C'est pour les dents, Satan et ses démons. Mais c'est toi, maintenant, qui va avec Satan. Tu fais un choix sur la terre. Non, mais oui. Ton libre arbitre, tu fais un choix. C'est-à-dire, tu es, tu, es, tu es devant un choix à faire. Tu peux faire le bien, ou tu choisis le mal. C'est bon, pour ça que Dieu a donné ses choix, en fait. Oui, c'est vrai. En fait, je pense que, être que, on était en train de regarder, Trouver peut-être là-dessus si le Seigneur nous permet. Et puis il dire, on est arrivé presque aussi. À la fin. Voilà. Et voilà. Bon, regardez bien. Matthieu, chapitre 25. Voilà. Matthieu, chapitre 25. Voilà. Matthieu, chapitre 25. Et je vais venir avec vous, pour que vous puissiez voir cela. aussi vrai. Matthieu 25. Je prends votre Bible ici, dans votre version. Alors, Matthieu, chapitre 25. Voilà, c'est quand même la même chose ici. Voilà. Matthieu, chapitre 25, verset, verset 41. Il dit... Vous connaissez, non? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Vous vous souvenez? Il a mis les brebis à sa droite. Vous savez quand les gens sont rassemblés? Il dira à sa Vous pouvez lire, ce si vois la raison, hein, à partir de Matthieu, verset 25. oui. À partir du verset 31. Vous connaissez cela, non? Lorsque le fils de l'homme viendra, s'y attirera dans le monde, Vous connaissez cela? Bon, maintenant, je vais le connaisser rapidement. Verset 41, parce que nous sommes en train de courir après les temps. Verset 41. Ou non, verset 41. Et le roi leur répondra, et je vous, je, je vous le dis, en verset 41. Ensuite, il dit, il dira à ceux qui seront donc à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Vous entendez? À dans le fait qu'il ne un point, qui a été préparé pour qui? Pour les diables, et pour qui? Et pour ses anges c'est pour ça que cela existe pour les diables et pour ses anges mais c'est maintenant toi toi même parce que frères et sœurs vous ne direz pas que oui non dieu est mauvais non l'évangile c'est pour ça qu'on parle bien les gens prêchent de, de, de n'importe quoi mais l'évangile du royaume est prêché donc tout un chacun de vous aura l'occasion d'entendre quand même la véritable parole de dieu c'est à ce moment là qu'il doit faire son choix vous devez faire votre choix Soit vous allez vers Dieu ou aller en enfer. Personne ne peut dire, ah, moi je suis destiné en enfer. Non, Dieu ne dessine personne en enfer, sauf le diable et ses anges. C'est écrit, ce pas moi qui le dit, c'est écrit. Mais à toi maintenant, c'est à toi maintenant de démontrer démonter, en réalité, dans quelle direction que tu vas. C'est sûr Certains, mon frère et ma soeur. Ah oui, vous pensiez que l'évangile, c'est une musique pour nous qu'on vient, qu'on écoute, et puis qu'on chante, et puis qu'on rentre, et on peut se permettre de faire n'importe quoi, et puis on pense qu'on va aller au ciel, parce que moi, je, je chante dans la maison de Dieu, où je viens du premier jusqu'au 30 toujours à l'église. Ça, ça n'avait rien à dire aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'on est toujours sur le cœur, mon frère, aussi longtemps que ton cœur n'a pas été changé, tu mourras, tu ne verras jamais la face de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi Pourquoi Car ils verront. C'est écrit, Matthieu, chapitre, disait à vous, chez vous à la maison. C'est simple, hein, on passe là-dessus, mais, mais c'est la, la voie royale. Simple, parce qu'il faut toujours le cœur. Quand ton cœur à toi médite des choses aussi mauvaises, à l'endroit de qui que ce soit, il y a un problème. Il ne dit pas que, ah, je ne savais pas. Non, tu entends que tu te traces une voie en enfer. Dieu ne te veut pas en enfer, Dieu te veut au ciel. <rire> la parole de Dieu est pour tous, effectivement, comme les saints qui tournent le monde. Alors, il parla donc à Caïen. Oui, quand Caïn, Dieu s'est adressé à lui, il a entendu, il est toujours resté insensible. Puis en plus, il va argumenter encore davantage en disant, suis-je le gardien de mon frère Alors nous comprenons maintenant pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Parce que le cœur de Caïn était mauvais. Ce c'est pas que Dieu l'a abandonné. Non, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu est venu vers lui pour lui parler, mon frère. Mais son cœur à lui. C'est ce que Dieu cherche jusqu'aujourd'hui. À changer ton cœur. Il dit, J'ôterai de votre cœur le cœur des Pierre. Je vous donnerai un cœur de chair, nouveau, n'est-ce pas N'est-ce pas, il va vous donner un cœur nouveau. Mais le problème n'est pas le problème de Dieu. Le problème, c'est toi en fait. Et quand Dieu a eu à pouvoir te montrer qu'il n'a pas, c'est parce que eh, Caïen, et puis nous avons pu voir plus loin, Dieu a toujours raison, que Caïen, en fait, il était un fils du malin. C'est pour ça qu'il réagissait comme ça, contre la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il ne va pas offrir à Dieu ce qui était donc agréable à Dieu. Mais parce que lui-même, effectivement, on peut parce pas dire, oui, frère, quand même, on sait, que non, non, non, non, non, mon frère, ma soeur. <rire> Dieu est un Dieu. Vous savez, Dieu est capable de changer la peau de pas il fait ce qu'il veut. Tu ne peux pas avoir une bœuf aussi. Ça, ça, ça. Non, non, non. Dieu peut changer. Frère et sœur, c'est ton cœur à toi. Parce que tu ne sais pas à toi ce qui est en qu dedans de toi, toi-même. Mais c'est ton cœur à toi. Comment tu réagis, comment tu, tu, tu, tu reçois la parole de Dieu. C'est là qui te demande. Parce que Dieu ne t'a pas privé de pouvoir aimer. Non. Je, je vais quand même vous comprendre d'abord très bien, frère, s'il vous plaît. Vous comprenez cela, Regardez. Quand j'ai dit que Dieu n'a pas privé d'aimer, frère, quel est. L'homme sur la terre, sur la terre entière, qui, qui n'aimerait pas se marier et avoir des enfants. Je vous pose une question. Je vais vous poser une question pour vous faire Quel est l'homme qui voit une femme passer qui ne désire pas avoir une femme Vous voyez comment vous me regardez. Chaque homme sur la terre a le désir de pouvoir avoir une femme. Est-ce que vous comprenez Donc, si veut dire que chaque être humain a quand même l'amour dans son cœur. Même les plus mauvais, que ce soit mamie Hitler, il avait quand même une femme. Non, mais c'est vrai. Il est méchant, mais il a une femme à la maison. Tous les hommes mauvais et méchants, ils ont des femmes. Ça veut dire que quelque part, on sait quand même aimer. Il ne faut pas me dire, oh frère, non, c'est la vérité. Ça veut dire que si tu sais aimer, tu sais vraiment faire ce qui est bien. Parce que si tu aimes une femme, tu... c'est pour faire bien quand même, non Est-ce que vous comprenez Que ce soit les bons faits, jamais. C'est toujours quelque part l'amour d'une femme. C'est vrai quand même. Est-ce que vous comprenez ça Oui, il ne faut pas me regarder comme ça, oh frère. Mais c'est la vérité quand même. Donc parce que. Eh bien oui, bien sûr. C'est-à-dire que quelque part, on a les sentiments. Même si on est méchant, je vous l'ai dit, hein, Hitler est tué, il gazait les gens, mais il avait une femme à la maison. Il se réjouissait, mais c'est vrai. C'est que quelque part, il, il savait faire le bien. Et pourquoi d'ailleurs, pour que vous puissiez voir effectivement si vous dites, oui, Hitler y Hitler, Hitler, tuait qui Il tuait les juifs. Mais pourquoi il ne tuait pas les Allemands Parce qu'il aimait les Allemands. Vous voyez, il avait quand même l'amour, non Mais pourquoi ne il pas l'amour pour les juifs ah, on dira que Dieu est mauvais. Non, non il avait l'amour quand même. Dieu, a de... Dieu avait quand même l'amour dans son cœur. Il aimait la race aryenne. Est-ce que vous comprenez okay. C'est pour que vous n'ayez pas la religion, frère, en vous. Mais que vous puissiez entendre les choses qui sont vraies. Savoir que vous avez tout entre vos mains. Mmh. Si tu te fermes la porte du ciel, c'est pas Dieu qui va te la fermer. C'est toi-même. Parce que Dieu t'a tout donné. Dieu ne t'a pas donné la haine, frère. Non. Non, non, non. Nous sommes tous créés par Dieu. L'amour, il est dans une, dans une personne. Parce que la création est un acte d'amour, effectivement. Mais maintenant, c'est vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce que Dieu vous a donné C'est maintenant le choix qu'il faut faire. Soit je vais vers la source de l'amour, effectivement, pour que cet amour qui est en moi encore puisse grandir davantage, ou je vais vers notre source, effectivement, que moi je trouve qui est meilleur pour moi, effectivement. Alors, le choix est clair. Bref, nous comprenons maintenant, quand il a posé la question, il dit, mais tu es le seul. Non, ce n'était pas possible que ce soit le seul qui ne sache pas ce qui est arrivé à Jérusalem. Parce que tout le monde savait la haine qu'on avait à l'endroit de ces Jésus. Qui avait cette haine-là C'était des religieux. Comme nous l'avons dit, effectivement, c'est pour ça que Jean le Baptiste les avait appelés « race de vipères, bien sûr. Comme Dieu avait vu, effectivement, aussi la nature des Caïens, depuis les départs. Mais Caïens était aussi un religieux. C'est cela aussi, comme cela s'est passé, effectivement, ainsi. Mais voilà que il se pose la question, Seigneur mon Dieu de le il se pose la question il me dit mais tu es le seul qui habitant ici, non tout le monde était au courant mon frère et ma soeur, tout le monde était au courant mais la question moi, ça va savoir, me dit mais tout le monde qui était au courant là, écoutez bien qui savait effectivement aussi parce que quand on a posé la question la population était là, il y avait ces Jésus ici, il y avait Barabbas ben, ben, ici bien sûr mon frère et ma soeur les religieux étaient là aussi, derrière, effectivement. Le peuple était là, on ne les avait quand même pas liés, hein, tout de même. On m'a posé la question, effectivement. Voici Barabbas, voici Jésus. Lesquels voulez-vous que je vous relâche Ça, c'est... Euh, c'est Ponce Pilate qui a posé la question. Vous vous souvenez de la réponse qui a été donnée à Ponce Pilate Vous connaissez, non Ils lui ont dit... Oh nous voulons que tu libères Barabbas, il savait très bien, Barabbas c'était un voleur, un martrier, tout ça. Et puis il pose la question, il dit, mais que, que voulez-vous que moi je fasse avec ce Jésus qu'on appelle le Christ C'était un homme que tout le monde savait. Vous avez les témoignages de sa bonté, de ce qu'il était effectivement, ainsi de suite. Il dit, mais vous savez, frères et sœurs, ce sont des juifs, des religieux qui ont tué Jésus. Ce sont ses propres frères. Comme il en était aussi avec, vous connaissez Joseph dans les Saintes Écritures. Bref, nous revenons. Alors il dit Mais, mais que voulez-vous que je fasse avec ces Jésus ah ben, Ils ont tous répondu effectivement Crucifiez-les. Mais pourquoi ont-ils répondu Crucifiez-les C'est pour ça qu'il les a posé la question, et puis il les a laissés parler. Il dit oui, et puis quelque part, il dit, il est vraiment. Écoutez, mais comment ils ont, ils ont, ils ont dit la chose, je vais dire, dans Luc chapitre 24. Je vais aller vite tout ça, on va prier ensemble. Puis on va partir. Luc 24. Et puis, il dit ici, euh, <rire> verset 21. <rire> D'abord, ils nous dit ici, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21, nous espérons que ce serait lui effectivement qui qu livrait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour, que ce jour se sont. Trés. Verset 22, il dit. Ils disent, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés et s'étant rendues de grand matin, on ne sait plus, qu'elles n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ils ont dit, ils nous ont fort étonnés qu'ils nous rapportent de telles choses, effectivement, que, parce que nous l'avons vu mourir, en fait, en réalité. Mais oui. Et puis, les femmes sont venues me rapporter qu'ils étaient partis là-bas. Ils, ils ont regardé, ils ont dit mais il n'était pas là, était, les anges leur ont dit Mais il est vivant, qu'il est ressuscité. Et quelques-uns parmi nous ont couru là-bas, ont trouvé. Mais ce n'est pas possible de croire Je <rire> vais m'arrêter parce que le temps nous file vite. Regardez ce qui s'est passé. C'est lui qui leur a posé la question C'est lui là dont j'aime Jésus c'est celui-là donc qu'ils avaient vu être crucifié là, qui était réellement mort effectivement, dont ils n'avaient plus l'espérance en fait. Et c'est celui-là qui marchait avec eux. Oui et c'est lui-même -là, là qui leur posait les questions, effectivement, pour savoir pourquoi êtes-vous triste, effectivement, ainsi, pour que vous vous entreteniez, de quoi vous entretenez-vous, pour vous entretenir. Donc c'est celui-là qui leur posait la question, effectivement. Il dit, mais tu es le seul, ce journaliste, effectivement. Et puis il dit, mais les femmes sont allées là-bas. on dit, Mais c'est celui-là qui, donc, les femmes ont parté, Il était à côté d'eux, vivant. Mais il parlait, il parlait, mais il ne voyait pas. Regardez une chose. Il parlait et il ne voyait pas. Vous savez pour quelle raison Regardez ce que le Seigneur leur a dit ici. Verset suivant, il dit Alors Jésus leur dit, Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire Vous entendez cela Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous voyez, frères et sœurs, nous pouvons être saisis par des émotions. Mmh, certainement, effectivement aussi. par beaucoup de... C'est pour ça que souvent, il y a des événements qui se passent, effectivement, et les hommes sont dans l'engouement. En fait, ils ne voient pas exactement ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Ce n'est pas dans l'émotion, dans l'engouement, qu'on peut arriver à voir les choses. Non, non, non, non, non, non. Il est toujours très important de se poser toujours la question. En fait, qu'est-ce que les seigneurs eu à pouvoir faire comme promesse dans les temps dans lesquels nous vivons Il n'y a qu'une seule chose qui peut t'aider toi à pouvoir réellement voir clair dans les temps où les hommes sont dans le flot, ce sont les saintes écritures. Dieu ne pourra jamais rien faire d'autre dans les temps où toi et moi nous vivons que n'accomplir que sa propre parole. C'est pour ça qu'il leur dit, mais ô oh, homme dont le cœur est lent à croire, c'est vrai, on peut croire beaucoup de fantaisies, on peut croire beaucoup des choses effectivement que qu qu les gens, comme dit femmes la conçu, mais croire les saintes Écritures, c'est cela la chose qui est difficile aux hommes et aux femmes aujourd'hui. Enfin, nous pensons croire effectivement, mais nous ne croyons pas effectivement ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer. Ce qui importe Dieu, ce n'est pas ce que les hommes peuvent expliquer, effectivement. Mais ce qui importe Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Il dit, mais commençons par Moïse, et dans toutes les Écritures. Il dit, mais ne fallait-il pas qu'elle écrit, souffre ces choses Parce que plus loin, il est très bien, il dit une chose, je vais m'arrêter. Plus loin, il dit, c'est si, il est très bien. Verset 44, du même chapitre 24, verset 44, il dit, mais... Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. C'est important, frère. Nous ne pouvons pas être des gens qui suivent tous les mouvements. Non, non, non, non, non. Il faut qu'on suive les saintes écritures. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dit, mais je vous ai enseigné, comme vous avez aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures. Et qu'il est ressuscité selon les écritures. C'est pour ça qu'il revient ici. Il est très bien. Dans Luc 24, 40, il dit, mais, puis il dit, mais, cela, ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Écoutez bien. Dans les prophètes et dans les psaumes. Parce que, dans les psaumes, il est parlé de lui. Bien sûr, c'est pas comme ils ont les psaumes, non. Et puis, écoutez bien, il dit, mais, alors, il leur ouvrit l'esprit, Enfin qu'ils comprennent les quoi Les Écritures. Mon frère et ma sœur, nous sommes appelés, nous, à ne regarder que ce que les saintes Écritures disent. C'est pour ça que qu'on ne prêche que ce que la Bible dit. On ne prêche que ce que Dieu a dit. Et surtout pour notre temps, c'est un temps de confusion. Et, et c'est vrai, frère, il y a eu la, la, la connaissance a beaucoup plus augmenté. Et les gens sont plus attachés, effectivement, à des connaissances en rapport avec les révélations. Mais ils ne voient pas le saint Écriture. Parce que Dieu ne va pas accomplir, effectivement, tout ce que les gens pensent. Mais il n'accomplira que le saint Écriture. Alors, maintenant, c'est très important, frère, ça. Parce qu'il est très bien. Il leur dit, écoutez, bon, je termine par là. Il dit, mais, Et il leur dit, voilà, voilà, Alors, il leur ouvrit l'esprit, en fait, qui comprend les Saintes Écritures. Les saint -Écritures, pardon. Et il leur dit, ainsi, il est écrit, que les Christ souffriraient et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. » C'était écrit. Donc, comme c'était écrit, Dieu l'a accompli. Vous savez, les hommes l'ont crucifié, ils l'ont rejeté en fait. Ils ne savaient pas effectivement que Dieu dans la parole, il avait dit que « peu importe, même si vous le rejetez, c'est ce que je veux. »« Peu importe, même si vous le crucifiez, mais il ressuscitera le troisième jour. » en fait c'est pour ça qu'il ne bougeait pas en fait, parce que les gens étaient en émoi, parce que même les femmes je très bien. pendant qu'on l'a à, à partir, à partir de la, pour la création, les femmes pleuraient il dit mais pourquoi vous pleurez, pleurez sous vous-même pourquoi parce qu'ils connaissaient les écritures si nous ne regardons pas, c'est pas pour rien que ces hommes ont toujours insisté comme l'apôtre Paul je termine, il dit mais je vous rappelle que l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez persévéré, pour autant que vous le reteniez tel que je voulais donc annoncer, Mon frère et ma sœur, si vous perdez de vue, effectivement, ce que Dieu a dit en réalité, votre temps ne sert à rien. Parce que vous croyez sans savoir, effectivement, pourquoi vous croyez. C'est vrai, tout le monde sait qu'il y aura l'enlèvement. Mais ce que vous, vous ne savez pas, c'est ce qui doit se passer avant l'enlèvement. Les dieux sont focalisés, il revient bientôt, tout le monde en parle. On a à la réaction, tout le monde en parle. Mais frères et sœurs, mais avant que l'enlèvement ne vienne, avant que les messieurs viennent en scène, il fallait qu'ils soient entrés en scène, il fallait qu'il y ait une vierge, monsieur. Bien sûr. Et pourtant c'était écrit, quand la vierge sera conçue, on l'a traité de prostituée. C'était des qui des religieux. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas observé les Saintes Écritures de la bonne manière. Sœurs, frères, c'est vrai, nous sommes des anciens, vous êtes des anciens dans quoi Dans les églises, depuis des années. Mais est-ce que vous savez ce que les Saintes Écritures disent pour vous dans ces temps Oh, nous avons ici les prophètes frères, les Saintes Sœurs ou les jeunes frères qui sont venus, nous, savons, nous, nous connaissons, nous, vous connaissez quoi la seule chose que vous connaissez, c'est que Malachi et puis les révélations, les sommets. En, en, en dehors de cela, qu'est-ce que vous connaissez encore Nous allons aller dans l'enlèvement. Dans, dans quel enlèvement vous partez Parce que nous avons cru le message. Je vous ai toujours dit si le message n'a jamais sauvé personne. Je termine, frère. Le message n'a jamais sauvé personne. Vous croyez à des fables. Vous croyez à des histoires. Vous croyez les choses, effectivement, vous dites, mais si je crois ça comme ça, et je me satisfais, je suis parti. Vous n'irez nulle part. Non, monsieur. Pour quelle raison, mon frère et ma soeur La Bible nous fait savoir que <rire> Dieu n'accomplit que l'écriture. Est-ce que vous suivez Il n'accomplit pas autre chose. Il accomplit l'écriture. Mais pour que toi... <rire> puisse arriver à pouvoir prendre part à ce que Dieu a eu à pouvoir dire. Il faut que tu sois l'Écriture. De quelle Écriture s'agit-il Parce que frère, tu nous embrouilles. Nous, je ne vous embrouille pas. Oui, c'est vrai, ça vous fait peut-être un peu rire d'une certaine manière ou d'une autre. Mais frère, si vous ne prêtez pas attention... Vous allez le regretter. Vous tournerez toujours en rond comme le peuple d'Israël dans le désert. Tournez en rond, tournez en rond, tournez en rond. L'ancienne génération, c'est-à-dire nous sommes des âgés, des six, là, ils sont tous morts et n'ont pas été dans la présence de Dieu. Rejeté, c'est la nouvelle génération qui est entrée. Ne vous faites pas dire, ah, nous avons toujours été anciens, anciens, anciens de quoi Si vous étiez anciens, vous serez meilleurs que les nouveaux. Mais c'est par vous, les anciens, même que les problèmes viennent aussi. Vous ne montrez pas l'exemple aux gens nouveaux. Parce que les nouveaux veulent avoir un exemple. La haine vient de vous, les mépris viennent de vous, les critiques viennent de vous. Et vous voyez, eh, fait, mais toujours vous. Mais quand même, ça fait quand même longtemps ah oui, nous sommes quand même, nous recevons le message depuis 1840. Mais depuis 1840, jusqu'aujourd'hui, tout est le même stade. Il y a un problème. Alors, quelle écriture s'agit-il Le Seigneur a dit, dans le rouleau des livres, il est donc question de moi. Mon grand, tu viendras prier pour eux directement pour qui part. Dans le rouleau des livres, il est donc question de moi. Vous vous souvenez parce que s'il si est venu, ce qui est que dans l'écriture, il était écrit de lui. N'est-ce pas vrai? Bon, si toi tu es l'épouse de Christ, tu viens d'où? Parce que l'épouse ne peut pas exister si ce n'est dans l'écriture. Est-ce que vous comprenez? Si l'écriture ne veut pas parler de Christ, Christ n'existerait pas aujourd'hui. Vous vous souvenez de ce que nous avons entendu ici dans un des psaumes qui avait été où la parole était écrite de cette manière, psaume 135, je ai dit, mais renommé, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement. Nous dit que tu as exalté ta parole au-dessus de tout tronc. Vous vous souvenez encore Amen. Vous vous souvenez Amen. La parole de Dieu, parce que c'est par la parole qu'on sait que Dieu existe. Amen. Amen. Si Dieu n'avait jamais parlé, on ne saurait jamais qu'il était Dieu il fallait qu'il parle pour Le à Dieu. la parole de Dieu c'est pour ça que oui il fait toute chose par merci l'épouse sortira d'où du message donc il y a l'épouse mon frère il faut qu'il y ait l'écrit merci c'est pour ça il dit mais il va c'est écrit il y aura une épouse, c'est écrit, il est principe. Donc, pour qu'elle existe, il faut qu'elle soit dans l'Écriture. Donc, si toi, tu ne fais pas de l'épouse, tu dois être dans l'Écriture. Vous voyez pourquoi il est bien insisté en rapport avec la parole. Frère, vous quittez les saintes Écritures, vous prêchez sur base d'autre chose. vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Dieu ne sera pas avec vous. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, ah, marcher avec les prophètes, ça ne dit rien à Dieu, en fait. Parce que les prophètes vous diront que nous nous marchons avec Dieu. Oui, oui, oui. Mais bref, je termine, voilà, nous devons comprendre une chose, frères et sœurs. Nous devons être sûrs et certains que nous sommes bien dedans. Or, oh, n'oubliez pas cela, frère, parce que si nous sommes dedans, quand nous chanterons, je ne chante pas pour faire plaisir à tous ceux qui viendront. Je ne vais pas danser pour faire plaisir, pour montrer. Puis je sors, je remets mon costume, ma casaque dessus, la même nature. Non, je chante, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Oui. Seigneur, les diables venaient me mettre dans la pensée de détester tel, tel tel tel. Mais tu es venu me parler, Père, pour que cette chose-là sorte. Gloire à Dieu. Seigneur, je suis délivré. Je sors ici, j'embrasse mon frère, j'embrasse ma soeur. Mais je suis là, -là. Et oh, gloire à Dieu. Et puis je Oh, il y a un problème. C'est charnel, tu as, chanté, tu as chanté seulement charnellement, mais ton intérieur n'a pas été touché. Parce qu'il chantait, il se reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Alléluia! C'est vrai, mon frère et ma soeur. Parce que, Seigneur, je suis dedans. Je ne suis pas étranger aux choses de Dieu. C'est pour ça il savait très bien. Il dit Mais je termine, pardon, et ces ce temple. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en trois jours. Il savait, il savait très bien que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je sais où je suis moi, Pendant dans l'écriture je suis. C'est ta sécurité, ton assurance à toi mon frère. Savoir que là, parce que Dieu ne peut pas appuyer l'écriture, il veille sous la parole, il verra sous toi l'écriture. Quand il accomplit, tu es dedans parce que l'épouse est dans l'écriture. L'écriture doit s'accomplir. Alléluia. Il vient, je pars. Alléluia. Je suis certain de cela. Alléluia. Les venons, frères, prions. Alléluia. Combien il est bon, combien. Il est bon, combien. Viens, mon grand. Mon Seigneur, mon Dieu. Combien Alléluia. il est bon. Alléluia. Oui, je le loue. Oh oui, combien, com combien il est bon. Combien il est bon. Combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Oui, je lui louerai. Oh oui, combien. combien. Le vent nous s'éloigne.